Salut, allez, on y va pour cet exercice sur le chapitre vecteur droite et plan de l'espace. On se propose d'étudier une modélisation d'une tour de contrôle de trafic aérien chargée de surveiller deux routes aériennes représentées par deux droites de l'espace. L'espace est rapporté à un repère OIJK. Donc, le plan OIJ représente le sol. Les deux routes aériennes à contrôler sont représentées par D1 et D2. Donc, D1 et D2 passent respectivement par A et B et sont dirigées par U1 et U2. Donc ça, ça veut dire que D1, elle passe par A est dirigée par U1, et D2, elle passe par B, est dirigée par U2. Alors on y va. Donc avant de démarrer, comme d'habitude, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, je t'invite à liker, t'abonner, partager, donc ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup la chaîne, donc merci d'avance. Alors 1A, indiquer les coordonnées d'un point A' de D1 distinct de A. Alors pour ça, il va nous falloir la représentation paramétrique de la droite D1, donc Pour ça, il te faut un point et un vecteur. Okay, donc ça tombe bien, on les a, tu vois, A, U1. Donc on va les utiliser tout de suite. Tu peux dire D1 passe par A et tu rappelles les coordonnées de A. Et A pour vecteur directeur U1, et pareil, tu rappelles les coordonnées de U1. Donc tu peux voir qu'ici, elles sont données en colonne. Donc tu vois que ça prend 3 km de place. Donc quand tu fais des phrases en français, je te conseille de mettre les coordonnées des vecteurs en ligne, comme ça c'est plus pratique. Euh, ensuite, pour donner la représentation paramétrique de ta droite, bah, tu fais comme ça, x, y, z, avec une accolade, une d1, deux points. Et là, il faut que tu saches que, bon, en premier, en général, on met le point, donc 3, 9, 2, c'est le point 1 Et en deuxième, on va mettre le vecteur 1, 3, alors là, on ne le voit pas, mais c'est plus 0t, tu vois. Donc forcément, le plus 0t, tu peux te le mettre au bruyon, euh pour, pour démarrer, si tu veux, mais après, il faut l'enlever. Enfin, tu peux le laisser sur ta copie, hein, ça ne va pas t'enlever te, de points, mais c'est pas ce qu'on fait d'habitude hein. euh, Voilà, et là à côté tu as le vecteur donc U1. Alors, après les coordonnées de, du vecteur U1, là, tu mets bien ton paramètre T comme ça, T T, bon là tu le mets pas du coup, tu mets bien T appartient à 1, R. Voilà. Donc maintenant tu vois que si tu remplaces T par 0, ben, tu retrouves le point, euh, le point A, tu vois 3, 9, 2. Donc, ce que tu peux faire, c'est remplacer t par une valeur simple. Donc la, la valeur la plus simple après 0, bah, c'est 1. Donc tu remplaces t par 1, tu vois. Donc, pour t égale 1, bah, tu vas avoir x égale 3 plus 1. Donc là, j'ai mis directement les résultats. Hein. 3 plus 1, ça fait 4. 9 plus 3 fois 1, ça fait 12. Et 2 plus rien du tout, donc 2 tout court, ça fait 2. Okay. Donc le point A' de coordonnées 4, 12, 2, il appartient à D1. Mais on aurait pu très bien trouver un autre point à prime. C'est-à-dire que là, on ne t'imposait pas la valeur de t à prendre, tu vois. Donc tu aurais pu prendre t égale moins 1, t égale 10 000, blablabla. Quoi. Bon, si tu peux, quand tu as le choix, prends la valeur de t la plus simple. Ok, alors la question 1b, donc même chose, mais avec D2. Donc cette fois le point B', prime, tu vois. Donc pareil, on va trouver une représentation paramétrique de D2, avec B et U2. Et on va remplacer ensuite T', ou plutôt T' pour trouver notre point B'. Alors pareil, tu fais ta petite phrase, donc D2 passe par B, alors cette fois c'est 1,5, 4, 4 Et là pour vecteur directeur U2, 2, 1, moins 1. Donc pareil, tu vois, tu retrouves. C'est vraiment exactement la même chose. Hein. Là tu as le point B, et là tu as, as ton vecteur U2. Alors attention, devant les t, quand tu vois rien, il y a 1. Donc c'est plus 1t prime, euh, moins 1t prime. Alors fais attention, quand tu as tu, tu commences à voir quand on te parle de plusieurs droites dans un exercice, euh, fais attention de ne pas utiliser les mêmes paramètres, parce que souvent dans ce genre d'exercice, bon c'est pas le cas dans celui-là, donc ça me fait un peu mentir, mais euh, quand tu commences à avoir plusieurs droites dans un exercice, souvent on te demande de trouver leur intersection, donc leur point d'intersection, et pour ça il faut résoudre un système dans lequel les paramètres sont pas les mêmes. Tu vois, t et t prime, il y a beaucoup d'élèves qui font des erreurs, en étant dans le même paramètre, c'est-à-dire t es ici et t là, bon, par mesure de prévention, euh, mais plutôt t' prime ici, tu vois. Voilà. t', prime, t', prime, t', prime. t' appartient à, à R. Ensuite, bah, comme tout à l'heure, on va remplacer t' prime, euh, par 1, mais tu peux prendre n'importe quel valeur, et tu trouves voilà, 1 demi plus 2 fois 1, voilà, ça fait 1 demi plus 2, donc 5 demi, donc 2,5 si tu veux, si tu es plus à l'aise avec les. Les nombres à virgule, tu peux mettre 2,5, il n'y a pas de souci, mais eux, ils sont partis avec des fractions dans l'énoncé, moi je suis resté avec des fractions. Après 4 plus 1, 5. 4 moins 1, 3. Okay. Donc tu trouves que le point B' de coordonnées 5,5, 5, 3, appartient à D2. Voilà. Alors, prouver que les droites D1 et D2 ne sont pas coplanaires. Alors là, c'est un petit peu plus long, il faut expliquer un petit peu. Alors déjà, tu peux remarquer que euh, D1 et D2, alors pourquoi, à ton avis, on t'a demandé de trouver des points supplémentaires de ces droites-là bah, C'est pour pouvoir les appeler différemment, ces droites. Alors tu vas comprendre pourquoi après. Euh, tu vois que la, la droite D1, finalement, elle passe par le point A et aussi par le point A'. D'accord Donc cette droite-là, tu peux aussi l'appeler A euh, la droite D2, euh, tu peux l'appeler BB'. Alors, pourquoi c'est intéressant de faire ça Parce qu'en fait, si tu veux montrer que deux droites sont coplanaires ou non, dans l'espace, euh, tu peux euh, passer par une relation de ce type-là. Tu vois, par exemple, donc, A. Il faut que tu arrives à montrer que A prime égale A. AB plus BAB'. B'. Alors pourquoi Enfin, il faut que tu arrives à le montrer ou non. C'est-à-dire, si tu arrives à montrer ça, ça veut dire que les droites sont coplanaires. Et si tu montres, tu montres que c'est pas vrai, bah, ça veut dire qu'ils sont pas coplanaires. En tout cas, c'est cette relation qui va gouverner le, le raisonnement. Quoi. Donc, si tu veux, si arrives à montrer ça, ça veut dire que ces trois vecteurs sont coplanaires. Donc, forcément, que les points qui composent ces vecteurs-là sont coplanaires aussi. Tu vois que si tu arrives à montrer que AA' A et BB' B sont coplanaires, ben, ça veut forcément dire que les droites formées par ces points, donc A' et B', sont coplanaires aussi. Voilà. Donc par contre, si tu pars de si tu supposes ça et que tu montres qu'il y a un problème en ayant supposé ça au départ, mais ça veut dire que ce que tu as supposé au départ est faux. Donc ça veut dire que les droites finalement ne sont pas coplanaires. Donc c'est plutôt sur ça qu'on va tomber dans ce. dans cette question-là. Allez on y va. Voilà, on va juste expliquer ça un petit peu, donc A et A' appartiennent à D1, donc D1 tu peux l'appeler A', pareil D2 tu peux l'appeler BB'. Alors ça, c'est important de le dire, parce que bien montrer que euh, tout sort cette relation-là. Si tu, si tu sors ça directement, tu peux le mettre, mais je suis, bon, tu n'auras peut-être pas tous les points, tu vois, parce que tu n'auras pas détaillé assez ton raisonnement, Donc mais quand même, ces deux petites étapes, là ça ne prend pas beaucoup de temps, et comme ça tu es sûr d'avoir tous les, tous les points. Alors ensuite, comme on n'est pas sûr que ce soit vrai, ça, on va dire supposons. Supposons qu'il existe deux réels, A et B, tels qu'on a ça. Okay. Maintenant, on va voir ce que ça implique d'avoir supposé ça. Si dans ce que ça implique, il y a un problème, ça voudra dire que ce qu'on a supposé au départ est faux. Okay. Alors, donc, alors, prime. on va calculer ses coordonnées. AB aussi, et AB' euh, aussi. Donc ici, tu vas faire donc, les coordonnées de A' moins celle de A, ici, celle de B moins celle de A, et ici, celle de B' moins celle de A. Tu vois, celle de A, on les retrouve donc 3, 9, 2 à chaque fois. Là, ici, tu as les coordonnées de A', donc c'était 4, 12, 2, donc c'est le point qu'on a trouvé euh, ici, 4, 12, 2. Et euh, donc B, c'est dans l'énoncé, hein, 2 demi 4, 4, B', c'est celui qu'on a trouvé là, tu vois. 5 2000, 5, 3. Voilà. Donc de là à là, ben il de là là, pardon, il s'est juste passé qu'on a fait les calculs. Donc tu vois, 4 moins 1, 3, 4 moins 1, 1, pardon, ensuite 12 moins 9, 3, 2 moins 2, 0, etc., etc. Et on tombe sur cette relation vectorielle là, tu vois. Bon. Alors là, il faut bien voir comment on passe de là, qui est une relation vectorielle, à là, qui est un système. Alors. Tu as l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Et tu vas avoir donc trois lignes différentes. Une pour X, une pour Y et une pour Z. Alors ça va te faire, du coup, trois équations. Voilà un système de trois équations à deux inconnues. Deux inconnues A et B. Bon, si tu n'es pas à l'aise à passer de là à là directement, bah tu te fais un petit... Un petit, une petite étape au brouillon, tu fais 1 égale. Alors là il y a des a partout, et là il y a des b partout aussi. Hein, C'est-à-dire que a et b multiplient euh, ces deux vecteurs là, euh, dans toutes les coordonnées. Donc ça te fait 1 égale a fois moins 5 demi, plus b fois moins 1 demi. Première ligne. Donc 3 égale moins 5a moins 4B, et 0A. Je détaille, du coup, <rire> je passe directement à l'autre ligne. Donc A fois moins 5, plus B fois moins 4, 0 égale A fois 2, plus B fois 1. Donc tu vois, quand tu n'as pas l'habitude, bah tu passes par là. Quand tu as l'habitude, tu passes de là à là directement. Voilà. Donc tu tombes, regarde, cette première ligne-là, elle donne ça. Tu vois, celle-là, elle donne ça, et celle-là, elle donne ça. Okay. Alors ensuite, on va résoudre ce système. Donc là, tu numérotes tes lignes, 1, 2, 3, et tu commences toujours par la plus simple. Donc la plus simple ici, bon, en fait, il n'y en a pas tellement de plus simples que eux, mais celle où il y a un 0, tu vois, j'ai commencé par celle-là. Donc tu isoles la ligne 3, tu dis comme ça, b égale moins 2a. Alors pourquoi Parce qu'en fait, tu l'écris dans l'autre sens, 2a plus b égale 0, et tu fais passer ton 2a de l'autre côté. Alors, en fait, pourquoi Parce qu'on essaie de déterminer, donc d'exprimer une variable en fonction d'une autre. Parce qu'on va en avoir besoin pour l'injecter ensuite dans une autre ligne, tu vois. B égale moins 2a, on s'arrête là. Et ensuite, ce moins 2a, tu vas l'injecter dans la ligne 2. Alors, tu, fais, tu remplaces B par moins 2a. Donc ça te donne 3 égale moins 5a moins 4 fois... Moins 2a, c'est ce que j'ai écrit ici, tu vois. Moins 5a, moins 4 fois moins 2a. donc Ça fait moins 5a plus 8a, attention, moins fois moins, ça fait plus. Et de, de là à là, on détaille un peu. Donc, moins 5a plus 8a, ça fait 3a. Donc, ça te fait 3 égale 3a. Ok, tu l'écris dans l'autre sens, pour avoir ton inconnu à gauche, en fait. Voilà, et de là à là, en fait, tu fais passer le 3 de l'autre côté, donc ça te fait A égale 3 sur 3, donc 1. Okay. Toutes ces étapes-là, je te conseille de les faire au brouillon, parce qu'en terminale, tu, tu peux sûrement aller un peu plus vite que ça. Si tu as besoin de les mettre dans ta copie, pas de souci, l'important c'est que ce soit juste. Alors là, on a trouvé la valeur de A, donc maintenant on va la réinjecter, dans ce qu'on avait dit là, tu vois, B égale moins 2A. Maintenant, on sait que A égale 1, donc du coup B, ça va être moins 2 fois 1. B égale moins 2 fois 1, donc B égale moins 2, donc tu vois, on vient de trouver euh, la valeur de A et la valeur de B. Attention, ce n'est pas un système de deux équations à deux inconnues. -à pour l'instant, on n'a utilisé que la ligne 2 et 3. Okay Il faut quand même que tes valeurs de A et B, elles vérifient la ligne 1 aussi. C'est la ligne 1 en fait, qui va te permettre de déterminer si les valeurs de A et B que tu as trouvées, euh, c'est vraiment le, les, les, solutions de, les solutions du, du, du système. Quoi, okay donc il ne faut surtout pas l'oublier, cette troisième ligne. Donc tu dis, alors, on injecte les valeurs trouvées dans 1. Dans 1 et là, tu prends cette ligne-là, et tu injectes, tu remplaces A par 1, et B par moins 2. Donc ça te donne moins 5 demi fois 1, moins 1 demi fois moins 2. Et on va regarder si c'est égal à 1 ou pas. Donc moins 5 demi fois 1. Alors là, j'ai fait le calcul en une... Euh, en une étape, pour aller un petit peu plus vite, et pas faire plusieurs lignes, tu vois ça fait moins 5,5, ,5, et ça, ça fait moins demi fois moins 2, ça fait plus 1. Okay. Moins 5,5 ,5 plus 1, ça fait moins 3,5. Bon, moins demi c'est différent de 1, donc finalement ça veut dire qu'avec les valeurs de A et de B qu'on a trouvées, ben, la première ligne ça ne marche pas. Quoi. Donc on dit que le système est incompatible, ça veut dire qu'il n'a pas de solution. En fait. voilà. Donc finalement... Si on tombe sur un système qui n'a pas de solution en ayant supposé euh, cette égalité au départ, ça veut dire que cette égalité elle est fausse. Quoi. Okay. Donc finalement, on peut dire qu'il n'existe pas A et B, tels que AA' égale AAB plus BAB'. Okay. Donc là, il y a beaucoup d'élèves qui diraient directement euh, « donc ces vecteurs-là ne sont pas coplanaires ». Alors il faut vérifier un petit truc avant, euh, ne pas passer directement à là, tu vois, cette ligne-là. Si tu peux y penser, en fait... Avant de conclure, il faut vérifier que ces vecteurs-là, AB et AB', ne sont pas colinéaires. Parce qu'en fait, si ces vecteurs sont collinaires et que tu as une relation qui te permet de trouver un troisième vecteur, eh forcément le troisième sera il sera, sera coplanaire aux deux premiers. Tu vois Donc ça, il faut le garder en tête, c'est un petit piège. Donc on va vérifier que AB et AB' ne sont pas collinaires. Alors comment on fait ça On va faire le rapport de leurs coordonnées. Tu vois ici. Donc les coordonnées de AB' elles étaient ici, tu vois, et celles de AB' elles sont là. On les a calculées au passage, en euh, faisant le, le petit calcul, là. Donc, moins 5 demi, moins 5 2, et moins 1 demi, moins 4 1. Donc, le rapport des coordonnées, ça va être celle-là sur celle-là, celle-là sur celle-là, et celle-là sur celle-là, ben, en fait, je ne l'ai pas fait parce que c'est des fractions, tu vois. Normalement, il faut faire x sur x, y sur y, z sur z, et dans le même sens. Hein. Donc là, on va faire moins 5 sur moins 4, ça va faire 5 quarts, on va faire 2 sur 1, ça va faire 2. Donc, tu vois, en fait, quand tu fais le rapport des coordonnées et que tu ne trouves pas la même chose à chaque fois, bah, ça veut dire que les vecteurs ne sont pas collinaires. Tu vois, on ne peut pas trouver de, de constante qui relie ces deux vecteurs-là. Et donc il n'y a pas de proportionnalité en fait, entre ces deux vecteurs. Hop. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Tu vois, une fois on trouve 5 quarts, une fois 2. 5 quarts différents de 2, donc... Il y a un souci, c'est pas la même valeur, donc les vecteurs ne sont pas collinaires, c'est même pas la peine de faire le troisième, le troisième rapport. Là, tu vois, moins -5 5,5 sur moins 1,5, on trouve encore, encore une troisième valeur, donc c'est encore pire. Quoi. Euh, donc, comme on a cette relation-là qui n'est pas vraie, qui n'est pas vérifiée, et en plus qu'on a AB et AB' qui ne sont pas collinaires, ben en fait, on va avoir. Euh, les trois vecteurs qui sont là, qui ne sont pas coplanaires. Tu vois, A AA', A A B, et AB'. prime. Qu'est-ce que j'ai dit A A AB et AB' ne sont pas coplanaires. Et ensuite, on va déduire ce qu'on voulait, c'est-à-dire que A A et B ne sont pas coplanaires. Tu vois, les quatre points qui forment ces trois vecteurs, ben forcément, du coup, ils ne sont pas coplanaires. Donc, les deux droites... Nous intéresser a, a' et B'B' B', formés par ces quatre points ben, ne sont pas coplanaires non plus. Donc ça fait beaucoup de ne sont pas coplanaires. Hein, si tu veux, tu peux mettre des guillemets pour, pour aller un peu plus vite. Et A' on a dit que c'était D1, B'B' on a dit que c'était D2. Tu vois voilà, donc finalement on est arrivé à montrer que D1 et D2 n'étaient pas coplanaires. C'est un peu long, mais ça il faut, savoir, il faut savoir le faire quand même dans ce chapitre. Allez, on va passer à la question 3. Donc, encore une fois, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, ben, je t'invite à liker, t'abonner, partager, etc. Ça aide beaucoup, donc merci beaucoup d'avance. De... Alors, question 3. Question un peu difficile. On veut installer au sommet S de la tour de contrôle, euh, de coordonnées S, 3, 4, 1 dixième, un appareil de surveillance qui émet un rayon représenté par une droite notée R, donc une nouvelle droite. Donc soit P1, le plan contenant S et D1, et soit P2, celui contenant S et D2. Alors, je trouve qu'il manquait un petit truc dans l'énoncé, donc j'ai rajouté ici. Euh, on suppose que D1 n'est pas parallèle à P2, et D2 pas parallèle à P1. Donc tu verras, ça nous servira un petit peu à ben juste maintenant. En fait. Alors, 3 a montré que la droite D2 est séquente au plan P1. Alors au passage, euh, vu l'énoncé... Euh, de départ, et vu l'énoncé de la question 3, tu pourrais avoir envie de faire une figure dans cette, euh, cet exercice. Alors, en temps normal, je te dirais oui, faire une figure, en fait, ça va te permettre de mieux voir dans l'espace, etc., donc mieux répondre aux questions. Là, c'est un petit peu une exception. Tu vas voir, tu peux essayer de la faire, la figure. En fait, on tourne sur un truc, on, on se dit, euh, non, mais en fait, c'est pire, quoi. <rire> je comprends encore moins bien. Bon, si si tu arrives à faire une figure avec des belles couleurs, etc., peut-être que ça va t'aider. Bon, moi j'ai préféré ne pas en faire ici parce qu'on est toujours dans l'optique de se préparer à un DS. Donc, dans un DS, faire cette figure-là qui correspond à cet exercice, ça te ferait plus perdre du temps, je pense. Tu vas voir, on peut s'en sortir sans la figure, en fait. En tout cas, pour la A et la B, là c'est un petit peu difficile. Allez, on y va. Donc, montrer que la droite D2 est séquente au plan P1, donc coupe le plan P1. P1. Donc, on y va, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Alors déjà, d'après la 2, donc ce qu'on a fait ici, on sait que D1 et D2 ne sont pas coplanaires. Okay donc ils ne sont pas coplanaires, ça veut dire n'appartiennent pas au même plan, donc, Au passage, elles ne sont pas parallèles non plus, parce que deux droites parallèles appartiennent forcément au même plan, Donc n'appartiennent pas au même plan. Et dans l'énoncé, on te dit que... Euh, tu vois, D2, D1, elle est incluse dans P1. Hop. Pour une droite, on dit incluse. Donc si tu as D1 qui est incluse dans le P1 et que tu sais que D2 n'est pas dans le même plan que D1, bah forcément, D2, elle n'est pas incluse dans le P1. D en plus, c'est ça qui manquait un petit peu dans l'énoncé pour conclure ici. pour ça que j'ai rajouté, donc D2 n'est pas parallèle à P1, ça on suppose dans l'énoncé. Donc si tu as une droite, alors je vais te faire un petit schéma à côté. En fait, si tu as ici, euh, dans D1 et le plan P1, et tu as ta droite, donc, D2, je vais, dire D2, je vais la faire comme ça, ici. Donc tu vois, cette droite D2, elle n'est pas incluse dans le P1, mais elle pourrait très bien être parallèle à ce plan, en fait. D'accord Elle pourrait très bien être... Euh, alors, voilà, c'est un peu dur à faire, ce sujet. Voilà, mais on pourrait très bien la, la modéliser parallèle au, au plan P1, tout, euh, tout en, en gardant en tête qu'elle ne soit pas coplanaire à, à D1, Voilà, ça serait possible. Quoi. Donc en fait il faut quand même bien dire qu'elle n'est pas parallèle à P1, tu vois, donc là on a une droite qui n'est pas incluse dans le plan qui nous intéresse P1, et qui en plus n'est pas parallèle à ce plan, donc forcément elle est séquente à, à ce plan, tu vois. Ensuite, on va faire exactement le même raisonnement pour la question 3b, montrer que la droite D1 est séquente au plan P2. Donc, même chose cette fois, mais avec euh, la, droite, euh, la droite D1, du coup, Donc, toujours D1 et D2 qui ne sont pas coplanaires. Tu as euh, D2 qui est incluse dans P2, d'après l'énoncé. Donc, forcément, D1 n'est pas incluse dans P2, puisque D1 et D2 n'appartiennent pas au même plan. Et en plus, on a supposé que D1 n'était pas parallèle à P2, donc un peu pareil qu'ici. Donc tu as une droite qui n'est pas incluse dans le plan qui t'intéresse, qui n'est pas parallèle, et donc euh, qui est séquente à ce plan. Donc D1 séquente au plan P2. Alors, la dernière question, c'est le genre de question qui, en DS, euh, il faut laisser un petit peu de côté si tu, si tu bloques dessus, parce qu'elle est un petit peu compliquée, surtout si, comme je t'ai proposé de ne pas faire de figure, la faire sans figure, celle-là, voilà, c'est un petit peu costaud. Donc, je vais quand même essayer de te l'expliquer comme il faut. Donc, un technicien affirme qu'il est possible de choisir la direction de R pour que cette droite coupe euh, chacune des droites D1 et D2. Cette affirmation est à l'œuvre et justifie la réponse. Alors, tu peux remarquer que c'est une question c, petit c, donc euh, sous-entendu, il faut utiliser ce qu'on a, qu a trouvé avant. d'accord En tout cas, il y a de grandes chances que ça nous serve. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va introduire deux nouveaux points. On va appeler, D2, on va appeler pardon, P l'intersection entre D2 et P1, et Q l'intersection entre D1 et P2. Okay Dans un premier temps, on va, euh, on va faire ça. Voilà, donc P égale D2 inter P1 et Q égale D1 inter P2. Donc, comme d'habitude dans ce genre de raisonnement géométrique, je t'invite à utiliser beaucoup de notations mathématiques pour aller un peu plus vite. Sinon, vraiment, ce genre de questions, ça pourrait prendre très très longtemps. Donc c'est pas, pas l'objectif ici. Alors, tu as D2 qui est inclus dans P2 et D1 qui est inclus dans P1. Okay ça, toujours, ça vient de l'énoncer. Donc finalement, on est en train de dire que P, donc, qui appartient à la fois à D2 et à P1, ben, C il fait partie de l'intersection, tu vois, il appartient à l'intersection entre P1 et P2, tu vois. Euh, P appartient à D2, D2 est incluse dans P2, donc P appartient à P2, okay. Et P, il fait partie de l'intersection entre D2 et P1, donc il appartient à P1. P, en fait, il appartient à P1 et P2 à la fois, donc il appartient à l'intersection, tu vois. Même raisonnement pour Q. Donc Q, l'intersection entre D1 et P2. Donc finalement... On a trouvé deux points, tu vois, P et Q, qui appartiennent à l'intersection entre les deux plans qui nous intéressent, P1 et P2. Donc, comme l'intersection entre deux plans qui ne sont pas parallèles, comme c'est le cas ici, c'est une droite, ben, en fait, l'intersection entre P1 et P2, c'est la droite PQ, tu vois, donc on peut dire P1 inter P2 égale PQ. Voilà, première chose. Donc, par ailleurs, on te dit que, vois, dans l'énoncé, en fait, le plan P1, il contient le point S, et le plan P2, il contient aussi le point S. Donc finalement, comme S appartient à P1 et S appartient à P2, en fait tu as S qui appartient aussi à l'intersection entre P1 et P2, tu vois. Donc on a trois points, PQ et S, qui appartiennent à l'intersection entre P1 et P2. Donc comme l'intersection c'est une droite, comme on a dit ici, tu vois la droite PQ, ben forcément S appartient à cette droite, tu vois, puisque S appartient à l'intersection entre P1 et P2 et que l'intersection c'est PQ. Forcément S appartient à PQ, okay Bon, alors du coup, ça veut dire que, euh, juste pour rappeler, donc S, ça appartient, c'est un point qui appartient au rayon, au rayon qui vient de la trou de contrôle, tu sais, euh, donc à la droite, qui est, est modélisée par la droite R, okay. P appartient à D2, et Q appartient euh, à D1. Donc finalement, tu peux orienter ton, ton faisceau, ton, ton laser, de façon à ce que en fait, ton, ce faisceau-là passe à la fois par P et par Q. Tu vois, ton faisceau il part du point S, et on vient de dire que S appartenait à la droite PQ. Donc en fait, si tu l'orientes bien, ton faisceau, euh, tu peux t'arranger pour qu'il passe par le point P et par le point Q, et comme P appartient à D2 et Q appartient à D1, en fait, tu peux t'arranger pour l'orienter de façon à ce qu'il passe à la fois par DE, par D2, pardon, et par D1. Voilà, donc finalement, ça répond à la question. Donc, il est possible euh, que R coupe à la fois D1 et D2. Euh, et pour ça, il faut l'orienter selon la, selon la droite PQ. Donc, dans ce cas-là, S appartient à PQ. D Ils seront tous alignés sur le même faisceau, sur la même droite. en fait. Voilà, donc, finalement, l'affirmation du technicien est vraie. Voilà. Bah, écoute, cette question-là, elle est un petit peu difficile. N'hésite pas si tu as des questions à, à les poser en commentaire. Et euh, bah, on a fini l'exercice. Un exercice un peu, un peu difficile. J'espère que tu auras tout compris. Et moi, je te dis à bientôt. Donc, une dernière fois, bah, si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, partager, etc. Tu peux aussi regarder cet exercice sur mon site tranquille.fr. Tu trouveras beaucoup d'autres ressources des entraînements ODS, de la gestion du stress, des cours, des stages, tout ça. Donc n'hésite pas à le jeter un coup d'œil. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.